Bonjour à tous, je suis Laurie Maninck et je suis actuellement en deuxième année à l'UUT DOCH en GEA, Gestion des entreprises et des administrations, et en option Gestion comptabilité financière, qui est une option plus tournée du coup vers la finance ainsi que les chiffres. Alors avant le DUT, j'ai fait un baccalauréat ES qui signifie économique et social, mention européen-espagnol. Tout simplement parce que, personnellement, la fac ne correspondait pas à mon profil. J'avais besoin, après le lycée, d'être dans une formation dans laquelle on est encadré, où on a euh, toute la semaine des cours, et les professeurs nous aident, que ce soit dans nos devoirs, euh, on est assisté euh, lors de nos cours, on a des partiels de manière régulière, et ça correspondait plus à mes attentes. De plus, on a deux stages, euh, un en, de deux semaines en première année et un autre de huit semaines en deuxième année, ce qui permet d'enrichir euh, notre euh, CV. De plus, pourquoi GEA à Hoche Parce que GEA, c'est une formation très complète qui, dans laquelle il y a du management, du marketing, de la compta, des maths, des langues, du droit. C'est vraiment assez varié. Et de plus, à Hoche, c'est une petite ville, ce qui fait que... On est en euh, faible effectif étudiant, donc tout le monde se connaît. Vraiment, le but de l'IUT Doge, ben, c'est l'entraîne, la collaboration de n'importe quel bac, de n'importe quel... Euh, filière ou de n'importe quelle matière vous avez choisi pour la terminale. Les professeurs aussi seront derrière vous pour vous aider le mieux possible. Il y a le projet tutorat, il y a aussi les parrains marraines. Donc c'est vraiment agréable de travailler ici et sans concurrence et dans la bonne humeur. Alors du coup, comme je fais l'option gestion comptabilité financière, pour la suite de mes études, je partirai dans la comptabilité. Donc pour ça, ça s'effectuerait en licence. Mais moi, l'année prochaine, j'ai décidé de faire un duet qui est un diplôme qui s'effectue un an à l'étranger avec des universités qui sont en collaboration avec l'IUT Paul Sabatier. Personnellement, j'ai choisi une université située au Québec, plus précisément à Chicoutimi, dans laquelle euh, je préparais une licence en administration, qui est la continuité de GEA. Et puis, euh, après l'obtention du c'est du duet, je continuerai vers un master, toujours dans la comptabilité, dans le management et en licence euh, en master général. Et dans l'idéal, peut-être pour devenir auditrice, que ça soit dans un cabinet ou à l'intérieur d'une entreprise, en interne. Mais bon, ça se concrétisera dans l'avenir.